Demande 37 L'alliance des pôles inverse et l'éternité consciente. Béni sois-tu, Père bien-aimé. Béni sois-tu, Mère bien aimée Béni soit notre amour. Toi qui sais tous les secrets, toi qui es lui et elle, toi qui peux tout, parce que tu es tout et que tu es partout, depuis toujours et pour toujours. Merci d'intercéder afin que les âmes inverses se rejoignent dans la reconnaissance et l'amour vrai, afin que les âmes Compagnons d'éternité se rejoignent dans la reconnaissance et l'amour vrai, afin que tout se réconcilie dans la reconnaissance et l'amour vrai, afin que chacun se sente comblé, aimé, serein, en paix, béni et baigné d'amour et rayonnant d'amour, et connaissent enfin la vérité qui sauve et crée toute chose, abreuve, nourrit et contente infiniment tout corps, afin que tout et chacun trouve son centre et sa source propre d'éternité, qui est VIE. Création, amour éternel, qui est toi, ce qui est, qui est perfection, qui est l'éternité consciente offerte à chacun, qui l'a choisit et l'épouse. Béni sois-tu infiniment et pour l'éternité. Merci.